La chaussette parlante, en audio numéro 47. Vous regardez autour de vous. La femme et ses trois enfants sont partis. Il ne reste que la vieille dame qui attend son linge et l'homme qui rompt le plus fort que jamais. Personne ne vous regarde, à moins qu'il n'y ait une caméra de vidéosurveillance quelque part. Vous insérez les pièces. Au passage, effacez l'argent liquide de votre liste. Mettez en route le programme de démarrage retardé, puis ouvrez le hublot et essayez activement d'entrer dans la machine en glissant une jambe à l'intérieur. Non, mais pas dans ce sens, voyons On voit bien que c'est votre premier voyage dans un univers semi-parallèle. Il faut d'abord passer un bras et la tête, ensuite vous poussez avec le bras pour faire passer l'autre, en l'occurrence, qui reste collé le long du corps. Une fois que les deux bras sont à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à recroqueviller les jambes et les replier sur vous-même pour entrer complètement. C'est toujours le même geste. D'abord, la jambe gauche, toujours, puis la jambe droite. Vous vous exécutez et finissez par vous retrouver lové dans le tambour dans une position très peu confortable. Enfin, <rire> très peu confortable, c'est un euphémisme. Vous vous sentez comprimé de toutes parts à tel point que vous doutez de pouvoir bouger un orteil lorsque Josette vous apostrophe. Et la porte, vous croyez qu'elle va se refermer toute seule Mais dépêchez-vous un peu avant que le programme ne débute, sinon le système de sécurité va se mettre en route et nous allons être aspergés de décives. Vous réussissez à mouvoir votre bras et tirer sur le hublot tout en retirant vivement la main pour éviter qu'elle ne se retrouve coincée. Un déclic indique que la fermeture s'est correctement effectuée. Bravo, pas si mal pour un débutant. Le programme ne devrait pas tarder à se lancer. Si vous avez l'esprit cartésien, allez au 9. Sinon, allez au 6. Si vous avez l'esprit cartésien, allez au 9. Sinon, allez au 6.